gang c'est content avec vous donc deux lumières de la marque vipar spectra j'ai utilisé ces deux lumières pour faire euh, pousser le gmo animal cookie qu'on va faire la review donc euh, ces deux lumières là je le répète c'est parfait pour une tente 4 pieds par 4 pieds en croissance mais par contre en floraison ces lumières là sont parfaites pour des 2 pieds par 4 pieds donc, une tente un peu plus petite pour la floraison, pour atteindre le plein potentiel de vos plantes. Donc, on est ici dans une tente 4 pieds par 4 pieds. Le GMO Animal Cookie de Ripper Seed a poussé ici. Donc, euh, vu que c'est une tente 4 pieds par 4 pieds, les deux lumières sont, euh, sont obligatoires là, dans une tente 4 pieds par 4 pieds en floraison. Donc, sans plus tarder... Allons voir ce que ces deux lumières de Vipar Spectra-là ont fait pour le GMO Animal Cookie de Ripper Seeds. Alright gang, donc c'est le grand moment de faire la review du GMO Animal Cookie, le meilleur cannabis que j'ai fait pousser de ma vie. Euh, GMO Animal Cookie de Ripper Seeds. Donc euh, on regarde ça de plus près immédiatement à la caméra, et ensuite on en parle plus en profondeur. Alright, voici le GMO Animal Cookie. Vraiment extraordinaire, je vous le dis, j'aime le buzz, j'aime le goût, on va en parler un peu plus long. Et... écoutez, euh, ça a bien sorti quand même. Euh, ça a été facile à trimer. Il n'y avait pas trop de feuilles de poignet à l'intérieur. Uh, 64 grammes. J'ai été capable de sortir 64 grammes. Mais ça a été vraiment mal là, en croissance. La floraison s'est très bien passée. Très bon buzz. Buzz Indica qui relaxe. Très satisfait. Donc... On en reparle plus et on en fume un ensemble. On est de retour, donc euh, c'est la dernière cocotte de mon 64 grammes de mon GMO Animal Cookie de Ripper Seeds. Ah. Goût terreux. Avec un petit goût, un petit goût, un petit soupçon, pas de cariophilène, un petit soupçon de gélatomint. Et... Un arôme que j'ai jamais dit chez Winman. Un petit goût de beurre. Beurre popcorn comme on voit au cinéma. Mais c'est terreux. OK? Euh, terreux 70%, 15% de petit gélatomine et puis 15% de beurre au cinéma. Je le sais, vous allez me dire, ah hey, qu'est-ce hey, que c'est ça? Je veux l'essayer. Euh, malheureusement, j'en ai plus, j'ai pas de plante mère, j'ai pas de clones, c'est fini, c'est fini, il n'y en aura plus jamais, pourquoi j'en ai pas gardé une plante mère? J'avais une infestation de trips, une infestation de spider mite, J'aurais pu euh la plante, mais j'étais un petit peu en mode panique avec tous ces insectes-là, euh, ces insectes parasitaires, hein, c'est ça qu'on dit? J'ai réacheté d'autres graines de cannabis de GMO Animal Cookie. Euh, éventuellement, on va euh, faire pousser ces graines-là en espérant revoir un cannabis similaire qui goûte similaire à celui-ci. Donc phénotype numéro 3. Donc euh, les prochains vont être phénotype numéro 4, 5, 6. Euh, J'ai graines ça immédiatement. J'ai donné quelques échantillons à quelques amis. Euh, environ à 6 à personnes et sur six personnes seulement deux ont préféré le GMO animal cookie avec euh, les autres sortes que j'avais fait pousser euh, donc c'est correct c'est correct seulement 2 sur 6, je pensais que ça leur aurait fait l'unanimité j'aurais été j'étais convaincu que les six personnes allaient aimer mieux le GMO animal cookie mais euh, d'autres personnes aimaient mieux mon coche couche et mon glouki. Hein? On sait que Weeman a déjà fait pousser du glouki et le couche couche aussi. Donc aujourd'hui, j'ai mon Animal Cookie. Euh, je, je suis un peu nostalgique, heureux en même temps de faire cette vidéo, de vous annoncer que c'est le meilleur cannabis que j'ai jamais fait pousser. Et de loin, vraiment l'arôme, l'arôme, l'arôme, le goût. Euh, les cocottes aussi là, sont très denses. Euh, vraiment vraiment j'aime beaucoup plus ce cannabis là de beaucoup beaucoup de cadeaux qu'on m'a fait euh, c'est sûr que des cannabis 4A là, qui, prov qui provenaient euh, du BC d'internet était quand même euh, supérieurs à ce GMO Animal Cookie mais euh, ce GMO Animal Cookie là ferait partie du top 10 SQDC si je pouvais vendre ce cannabis-là LSQDC, mais ce n'est pas possible. Donc, j'ai ça immédiatement. Ça fait déjà euh, 4-5 jours que j'en ai pas fumé parce qu'il fallait que je garde une cocotte pour vous. Donc euh, c'est le moment. C'est le moment. 64 grammes, j'aurais pu faire mieux. Mais on a passé ça en floraison, on est un petit peu tanné, hein, si on se rappelle euh, de, de l'évolution de cette grow-là. Écoutez, ça fait 4-5 jours que ai pas fumé. J'ai fumé du doji. Un doji, c'est un autre cannabis que j'ai fait pousser moi-même. Et puis à chaque fois que je réessayais mon doji, ou il y a une semaine ou deux semaines, quand je refumais un GMO Animal Cookie, mon premier de la journée, j'étais toujours hésitant, et je me disais toujours... Il était-tu vraiment bon? Pourtant, j'avais fumé la veille. et puis, Mais il est toujours bon. Il est toujours bon. Je me trompe pas pour mon GMO Animal Cookie. Euh, le goût a changé. Hein, depuis euh, quand ça a commencé la floraison. Le fameux goût de beurre était très, très, très présent. Le petit goût de gélatomine, Je le sais. Il n'y a pas de gélatomine dans le GMO Animal Cookie. Mais quand même, un petit goût de menthe. Et au fil de la floraison, euh, après eu le séchage, après eu le curing, le petit goût de beurre c'est un peu euh, éloigné. Le petit goût de gélatomine, le gélatomine, c'est aussi, aussi euh, euh, dispersé, euh, a diminué comme odeur et le terreux a pris plus de place. Mais il est incroyable, c'est mon cannabis préféré dans ce que j'ai fait pousser depuis un an et quatre mois environ. Vraiment mon préféré, de loin, de loin. Je vais continuer à réacheter du de Animal Cookie en espérant retrouver quelque chose que j'aime autant. Les graines de Ripper Seed Gemma Animal Cookie, euh, c'était des euh, graines de cannabis gratuites. Ils m'ont donné un paquet de trois graines gratuitement. Parce que j'avais acheté euh, trois ou quatre paquets. Euh, j'avais pas l'intention d'acheter ça, GMO Animal Cookie. Euh, J'essaie toujours d'acheter des variétés, non seulement que je connais, ou des variétés qui ont été croisées par des variétés que je connais. Si on regarde un peu ici le GMO Animal Cookie, sur Ripper Seed, on nous dit que ce cannabis-là peut atteindre 35% de THC. C'est pas moi qui le dit, c'est Ripper Seed et on sait très bien. On sait très bien que quand c'est écrit, c'est la vérité. On a juste à penser à la Bible, le Journal de Montréal, le site de la SQDC, etc. Donc, 35% THC, est-ce que c'est ça que j'ai ici? Je ne sais pas, mais je vous le dis. Je vous le dis, c'est en haut de 20%. Je vous le dis, il est très bon comme buzz, très fort, très agréable. Euh, je l'adore, je l'adore. Quand on regarde un petit peu sur euh, Leafly, hein, Leafly euh, en anglais, L-E-A-F-L-Y, comment on fait pour faire le GMO Animal Cookie? Il nous faut du GMO, il nous faut du Animal Cookie. Donc, je veux savoir, le GMO, c'est vraiment, je pense que c'est GMO Cookie, le, le vrai terme. Comment on fait le GMO Cookie? C'est avec du Girl Scout Cookie et un croisement entre le Girl Scout Cookie et le Chem Dog. Donc, on a déjà vu le Girl Scout Cookie. On a déjà vu le Chem Dog grâce à la SQDC. Et le Animal Cookie, c'est fait avec quoi? Un autre phénotype de Girl Scout Cookie et du Fire OG. Euh, Fire OG, si on regarde un peu, OG, c'est un couche, donc on n'a pas de problème avec ça. Fire OG Couche, c'est fait avec du OG Couche et du Sanfen San Fernando Valley OG Kush. Donc, euh, avec tous ces croisements-là, on peut comprendre <coughs> que, je de... que je ne déteste pas le GMO Animal Cookie. C'est <coughs> triste. J'en aurais pu. C'est triste. Merci à tous les abonnés fidèles qui regardent Winman. Je pense qu'on a un petit peu là, deux groupes qui regardent Winman, les gens qui regardent euh, les reviews SQDC et peut-être peut euh, d'autres gens qui regardent des vidéos de croissance, de, de gros. Euh, merci à tout, tout le monde qui me regarde. Merci vraiment à tout le monde. Très, très, très apprécié. Euh, les commentaires aussi, les pouces, très, très, très apprécié. Allez aussi vous abonner sur mon Instagram. Bro, je suis en train de faire une vidéo, man. Come on. Il s'en calisse. Il s'en Oh, qu'on est en train de perdre le fil de beat. Oh, man, je le tasse, man. On ouais, en bas. En bas. En bas. OK. Donc, euh, on revient. On revient comme si de rien n'était. Et voilà. J'ai un animal cookie. On a vu les croisements. C'est fait à Ripper Seed. 64 grammes. Et puis, il m'en reste plus. Il m'en reste plus. Je suis nostalgique. J'ai de la peine. Ah, il me reste juste une cocotte. Et puis, là, je sais, là, je répète un peu ce que j'ai dit. Le chat, il m'a tout uh, fucké, man. Euh, deux personnes sur six. Euh, j'ai donné euh, quelques variétés de cannabis à six de mes amis. Euh, seulement deux sur six ont préféré le GMO Animal Cookie aux autres variétés. Bon, on va se concentrer. On va se concentrer, on va se concentrer. D'accord, c'est fait. On allume ça. J'ai un bon animal cookie. de Ripper Seeds. Je suis vraiment fier. Vraiment fier. Je te dis... Euh on va essayer de mettre une autre photo sur mon Instagram. Allez vous abonner sur mon Instagram. Bientôt 2000. 2000 followers. Ça va très bien aussi sur euh, YouTube. Winman YouTube. Ça va très bien. Vraiment, vraiment content de toute la communauté. Hum. Je suis sûr qu'il y a une petite touche de limonène aussi là-dedans. Euh, pas vraiment citron, là, mais euh, c'est le, le petit goût de, de gélatomine là, que je trouve. Là. Et toujours sentir le cannabis après qu'il soit égrainé. Hein? Une différence. Il y a une différence... Quand on, quand on respire le cannabis comme ça, le gémoine no de mode cookie, on est juste capable de détecter le terreux. Juste le terreux. Le terreux, quand même, un petit peu agréable. Là. Mais le agréable, il se découvre plus quand on égraine le cannabis. Donc, je ne peux pas aller voir le site de la SQDC. Je peux pas aller voir quelle compagnie à la bourse qui fait ce cannabis-là. C'est moi, Winman. Il va y avoir 6 autres variétés que j'ai fait pousser, donc je vais faire la review. Donc, euh, au mois d'avril, il va y avoir beaucoup, beaucoup de vidéos. Plusieurs personnes aimeraient avoir le marathon du mois d'avril. On sait très bien c'est quoi le marathon chez Willman. C'est une vidéo à chaque jour. Donc, euh, laissez-moi dans les commentaires. Aujourd'hui, on est le 31 mars. Écrivez-moi dans les commentaires si vous aimeriez avoir 31, 30 vidéos en 30 jours. Pour le mois d'avril. Donc, on est déjà rendu très loin dans la vidéo. C'est pas tout le monde qui va se rendre là. Donc, c'est pas tout le monde qui va pouvoir répondre à cette question. Donc, euh, je vais continuer à le fumer parce que j'en ai pas beaucoup et je vais en profiter. Écoute, j'ai fait pousser un doji qui goûte beaucoup plus diesel. Mais j'aime quand même mieux celui-là. J'aime quand même mieux celle-là. Euh, c'est sûr que c'est du myrcène qu'il y a là-dedans, mon homme. C'est garanti que c'est Myrsen, myrcène terreux. Quand on regarde un peu, j'ai pas... Euh, parce que sur Leafly, il y a le GMO cookie et le Animal cookie, Mais sur Leafly, il y a pas... Je pense pas, je vais l'écrire, mais il y a pas le GMO Animal cookie. Ils mettent les deux séparément. <coughs> Selon les flics, euh, le animal cookie, la terpène euh, dominante cariophilène. GMO cookie, terpène dominante cariofilène. Donc, euh, on peut pas dire qu'on aille sur le cariophilène en tout temps. Euh, Plusieurs cannabis à l'SQDC, dont la cariophilène et la terpène dominante, font partie de mes cannabis préférés. Regardez vos cannabis préférés et regardez quelles terpènes sont associées à ces cannabis-là. Ça, ça va vous faciliter la tâche lorsqu'il va falloir que vous choisissez une variété soit à la SQDC pour le fumer, ou soit des graines de cannabis que vous voulez faire pousser. Vous n'êtes pas trop sûr, vous cherchez absolument euh, du pink couche et vous en trouvez pas. Essayez de voir quelles sont les terpènes dans le pink couche Peut-être que vous allez pouvoir retrouver ces terpènes-là dans d'autres cannabis. Regardez aussi, quand vous achetez un cannabis, quand vous achetez des graines de cannabis, et que c'est pas... Euh, si vous lâchez du Girl Scout Cookie, puis qu'il n'y a pas de Girl Scout Cookie, ben, essayez de trouver un cannabis qui a été croisé avec du Girl Scout Cookie. Euh, c'est le minimum. C'est le minimum pour pas vous, vous retrouver avec un produit complètement différent de votre gamme... Euh, comment on dit? Votre gamme de goût, votre palette de goût. Donc, euh, c'est un peu ça que je fais. Euh, je regarde des, des croisements, par quoi que ça a été fait. Et euh, c'est ça, j'achète pas des cannabis que je connais, aucun des deux cannabis qui a été croisé pour se rendre à, à, à ce sujet, à, à ce but. En tout cas, je sais pas si tu as compris, là, mais euh, je pense que oui. Écoute, euh, j'ai goût de te parler, man, j'ai goût de te parler, euh, Puis là j'ai goût de te dire, des astignaiseries qui n'ont pas rapport avec euh, Winman et cannabis. C'est ça la vie, bro. C'est ça la vie, il y en aura pas de facile. Euh, il n'y en aura pas de facile. ok? T'es dans la merde, puis... Euh, t'as besoin d'aide, tu te demandes pourquoi personne vient t'aider. C'est parce qu'on est tous dans la merde, on essaie de s'aider nous autres-mêmes, comprends-tu? On a tous besoin d'aide, mais... Le monde sont dans la merde, il faut s'aider nous autres-mêmes, comprends-tu? Changement d'huile aujourd'hui? Pas le choix. Ah, toi t'as le choix, t'as un char électrique. Alright, alright. Très drôle. Très, très drôle, man. Très drôle. Vraiment là. Ça euh, meurt de la journée. Ça meurt de la journée. Alright, gang. Je vous laisse là-dessus. Je vous adore. Et puis si vous voulez une voiture électrique neuve, euh, deux ans d'attente. Deux ans d'attente pour acheter une voiture électrique neuve. Donc, euh, vous pouvez aller réserver immédiatement 500$ de, ré de dépôt. Et si vous changez d'idée dans deux ans, ils vous remboursent le 500$. C'est la loi. Je vous adore. Et j'adore aussi le GMO Animal Cookie. Peace. On donne un pouce, un commentaire. On va s'abonner sur Instagram. On active la cloche. La cloche, ça va t'avertir. C'est quand que le prochain vidéo arrive. Alright? Bye. Je vous adore.